Soit, bon, forcément, si on est c'est un peu dur, mais c'était une soirée de football fabuleuse. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, on a vécu beaucoup d'émotions ce soir. On a vu euh, déjà euh, cinq buts. Et puis, euh, on se rappellera tous de ce qui est arrivé malheureusement à Aminarit. C'est à la 58e minute. C'est un choc très dur avec assis Et puis, il va y avoir quatre longues minutes. On sait tout de suite que c'est grave, parce qu'on voit le visage d'aminarite On voit aussi les visages des monégasques et des Marseillais qui l'entourent. Et ça sera euh, très long. On se dit forcément que voilà, dit adieu à du monde au Qatar, donc c'est extrêmement dur. Mais euh, par rapport à, à ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu euh, une belle soirée de football parce que les Marseillais ont largement dominé en première période, mais ils n'ont pas su se mettre assez à, à l'abri. On rappelle qu'il y a eu pas mal d'opportunités manquées. Euh, le cadre n'a pas été trouvé par Klaus, par Ganboudi, par Rigaud, par Harit.